Bonjour, bonjour je vais toucher sur le sujet du divan aujourd'hui et euh, je veux qu'on qu qu reconditionne euh, le principe qu'on a dans notre tête c'est-à-dire les personnes qui consultent pour guider concernant la vie d'un enfant donc avant qu'un enfant ne naisse, quand la femme était enceinte elle partait chez ceux que vous appelez marabouts elle s'assoit, elle demande que qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet enfant elle demande il sera quoi comme il vient sur la terre, il vient pour faire quoi? Elle demande, elle pose toutes les questions qui allaient aider pour qu'elle s'occupe mieux de cet enfant. Aujourd'hui, les choses ont été faites de telle façon que, quand vous êtes enceinte, les pasteurs à l'église vous ont fait croire que c'est la sorcellerie si tu parles consulter pour savoir l'avenir de ton enfant. Et on attend seulement au hasard pour si qu'un jour Dieu parle, Dieu va parler quand il veut. les Si vous comprenez un peu, vous avez beaucoup d'enfants avec vous. Et vos enfants, vous ne connaissez rien sur leur futur. Vous ne connaissez rien sur leurs don, Vous ne connaissez rien sur leur talent vous ne connaissez rien de rien tu ne sais pas pourquoi ton enfant est là tu as cinq enfants, tu les nourris seulement si tu veux nourrir des êtres, des êtres vivants mais va faire la pocherie va faire la pocherie ou bien tu vas faire le poulailler tu les nourris donc quand tu vas les nourrir maintenant à la fin tu vas les tuer, tu vas les manger que nos enfants aujourd'hui sont là perdus l'enfant ne connaît pas quels sont ses dons les gens les enfants ne savent pas euh, tu vois l'enfant aussi là comme ça tout ce qu'on lui a dit pas à l'école pour voir le premier jour de la rentrée comment vous êtes content et mon fils part à l'école et mon fils part à l'école tout ce qu'on va dire à l'école à l'enfant mathématiques, histoire, géographie. On ne va pas mettre ce qui va aider ton enfant pour qu'il connaisse sa mission sur la Terre. On ne va même jamais lui parler de mission. À l'école, on éduque vos enfants pour qu'ils aient travaillé dans une usine, qu'ils aient travaillé dans une entreprise, qu'ils aient travaillé pour quelqu'un de moi. C'est comme ça qu'on a une jeunesse qui est perdue. Même vous. Combien d'entre vous connaissiez votre vision Votre mission de vie C'est à 45 ans que tu connais tes dons Tu commences à connaître tes dons C'est à 45 ans que tu commences à te dire je, je, je, je suis censé faire dans tel truc hein. Depuis que tu as 3 ans Tu es attiré par le piano, la musique Dans les rêves tu composais les chansons Chaque jour tu composais les chansons Tu as composer les chansons dans les rêves Jusqu'à ta paille venue Tu ne sais pas que quand Dieu crée quelqu'un, il te met sur la terre avec les choses que tu es censé faire. Donc, ton enfant que tu as à la maison qui a 7 ans là, ton enfant de 7 ans là, de 8 ans là, il y a les choses que l'enfant est censé faire. Ton enfant de 3 ans là, il a les dons en lui. Il y a les choses qu'il est censé faire. Il a des aptitudes, tu vois pas tu vois, l'enfant de deux ans, il, il aime vraiment, il aime la musique Ils ont que l'enfant reste il fait que prendre ton téléphone, il met la musique, il chante Non, il ne faut pas fréquenter, il fais zéro à l'école Alors qu'il y a des enfants qui aiment dessiner, ils ont à dessiner sur tous vos murs à la maison Tous vos murs à la maison ils ont à dessiner sur ça Il dessine, tu vois, tu le tapes. Tu le tapes. Est-ce que vous connaissez l'éducation qu'on donne à un roi ou un prince quand le prince naît? Déjà, quand la je suis sûr que quand la, la mère enceinte, allez voir dans la Bible, Samson, Jésus, euh, Jean-Baptiste. La majorité de ces personnes qui ont changé le monde, leurs parents ont su très tôt. Il dit que quand l'enfant est encore dans le ventre, si tu connais ça, c'est que tu ne peux même plus jamais avorter. Parce que tu vas voir quelqu'un comme ça, tu vas dire que pardon, donne-moi l'enfant là, pardon. Donc ne tentez même pas d'avorter. Dès que l'enfant est dans le ventre, parce que l'enfant va changer le monde. Il sera président. Il va faire, il va faire la musique. Il va faire de l'art. Oh, il va écrire des textes, des, des, des trucs qui vont changer la constitution du monde entier il va, il va, il va, il sera peut-être euh, il va sauver les animaux on te dit quand ton enfant connaît le ventre. quand l'enfant naît vous, vous avez pris la maternité ou bien la paternité comme le, le, le jeu du hasard ça m'en pour plaire aux gens c'est pour ça que vous êtes perdus vos enfants sont perdus Voilà, vous avez déposé les enfants à l'école le matin, non? Oh mon enfant pas à l'école. Oh, oh, oh. Parce que tu as mis le sac sur le dos de l'enfant. Tu as pris le pain que tu as mis dans son sac. Tu as pris le jus, que tu as mis dedans. Tu crois que tu as tué. Bonjour, bonjour. Demandez à vos enfants quand ils rentrent de l'école. Qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée Asseyez, vous voulez leur demander, ok, quand tu es arrivé de 8, de 7h30 à. Vous avez commencé les cours après combien de temps Est-ce que tous vos professeurs qui sont censés venir là, est-ce qu'ils sont venus Je ne suis pas là pour vous édifier, je suis là pour que vous changez les choses. Parce que sinon, je serais juste une. Vous allez me regarder comme la télé. Après, rien ne va changer. Et dès que le parent rate, dès que le parent rate, l'enfant va rater sa destinée. Dès que le parent rate, l'enfant rate sa destinée. Tu vas exposer l'enfant à une panoplie de choses. Avant que l'enfant n'ait 7 ans, que tu l'aies mis au judo, au karaté, au piano, au basket, tu le mets dans tout ça. Tu testes. Tu observes ton enfant aussi. Qu'est-ce qu'il aime faire naturellement? Tu pars, tu consultes pour l'avenir de ton enfant. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la méchanceté. Même si tu as un salaire de 50 000, l'enfant que tu as accouché, il a quelque chose à faire retrouver le salaire 50 000 parce que tes parents n'ont rien fait pour que tu accomplisses ta part et si tu continues à ne rien fait pour ton enfant, lui aussi ne va pas accomplir sa part il va finir demain avec un salaire de 60 000 et c'est fou, c'est fou, franchement quand je regarde quand je regarde, très rarement je lance soit les lavages des enfants, et si je lance les promotions vous ne lavez pas vos enfants Très rarement, tu vas voir une femme qui va te dire qu'elle veut lire l'avenir de son enfant. Déjà même c'est à peine si elle-même consulte. C'est à peine si la femme elle-même consulte d'abord pour elle-même. C'est à peine. Imagine quand l'enfant avait peut-être trois mois dans le ventre. Ou cinq mois. pas question de bonnes personnes pour les consultations quand tu cherches tu trouves et votre problème c'est que quand vous cherchez vous tombez sur un truc qui n'est pas bon pour vous c'est bon vous voulez vous arrêter vous pensez que la vie est facile voilà tu es l'ombre de toi même si mes parents m'avaient aidé à temps j'aurais pu faire ça si mes parents m'avaient aidé à temps j'aurais fait ça tu ne sais pas que tu en as fait la même chose sur ton enfant oh, j'aime mon enfant hein. j'aime mon enfant hein. tu aimes ton enfant comme on t'a dit d'aimer tu aimes ton enfant comme les gens là t'ont dit c'est comme le, la société t'a dit ton enfant ne va pas, pas à l'école pourquoi hein? Qu'est-ce qu'on fait à l'école Quand on ne pas à l'école, qu'est-ce qu'on dit à ton enfant dans l'école là Bonjour la reine Marie. Écoutez, tu envoies ton enfant, on l'endoctrine. Des gens que tu ne connais pas. Une femme s'est levée au quartier comme ça, elle a dit, il faut que je l'école, ça donne l'argent. L'école donne l'argent. Il faut que j'ouvre l'école. Et j'ai des enseignants aussi comme ça. Te vois là, tu passes, tu vois, les couleurs de l'école sont bien. Il y a du violet, il y a du jaune. Oh, il y a les fleurs. Oh, j'ai vu la balançoire à l'intérieur. Tu n'as pas inscrit ton enfant là-bas. Te vois là, chaque matin, tu pas confier un enfant sur lequel tu as souffert. Et tu es même tu les payes pour... <rire> oh, ça c'est la c'est le guet hein. Ça c'est la naque. Je te paye pour que tu mettes ce que je ne connais pas dans mon enfant. Donc, je te paye. Et après, je vais cramer. Ouais, je paye 3 millions pour l'école de mon enfant. Je paye 3 millions. Réfléchissez. Voilà, tu dis sais que ton enfant ne parle pas. Et je dis toujours aux parents, ne, ne t'attends pas. Quand je vois parfois un parent, il dit à son, à son, son fils de 30 ans, occupe-toi de moi financièrement. Envoie-moi l'argent. Envoie-moi l'argent. Il dit que tu te demandes qui t'envoie l'argent. Est-ce que quand l'enfant là grandissait, tu t'es assuré est-ce que tu t'es assuré que dans cet enfant, tu as mis ce qu'il fallait qu Il devient riche Tu as montré ce qu'il fallait Certains de vos parents, tu, tu grandis, on ne t'a donné aucune opportunité. Finalement, tu bosses, tu te lances comme ça. Trois ans plus tard, tu te retrouves en France. Après avoir traversé tous les pays là, tu te retrouves en France. En France, tu tapes encore trois ans. Ton père ne connaît pas comment tu as fait. A dit, moi, ça dit, dit Envoie-moi l'argent. Envoie-moi l'argent. Dis Mais papa, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est moi qui ai cherché. Tout ce que je fais, c'est moi qui ai s'aimé. Au contraire, parce que si je suivais ce que toi tu m'avais montré, ce que je ne serais rien ici. assurez vous que vous positionnez bien vos enfants c'est bien que demain quand tu as 70 ans là tu dis que tu ne travailles plus ton fils peut s'occuper de toi correctement il va attendre que tu meurs pour venir prendre ta maison voilà Léric, prépare bien donc là, prépare donc bien pour ton enfant et quand vous partez chez les divins là qui vont vous dire les choses sur vos enfants ce qu'il y a les négatifs il y a les positifs Les gens qui vont vous dire, toute personne qui a été appelée par Dieu, quand il va te donner les instructions, il va te montrer ce que l'enfant est censé faire, ses pouvoirs. Il y en a même qui peuvent te parler des vies antérieures de l'enfant. Il va te donner les instructions par rapport à cet enfant. Samson, par exemple. Jean-Baptiste. Puis Samson, on avait dit qu'on ne, qu ne coupe pas ses cheveux. Donc la mère, quand elle était en elle savait que quand l'enfance, va naître. On ne coupe pas ses cheveux. Quand il va grandir, je crois que la mère ne devait pas... Il y a quelqu'un qui ne devait pas boire d'alcool. Je crois aussi que ça devait être Samson, un truc comme ça. Donc le divin va te dire ce que tu vas devenir, mais il aussi te dire ce que tu vas faire pour que ça arrive déjà qu'on dit que ton, tu es un grand enfant, ton, ton fils sera un grand type, sera un grand homme. Après on te laisse comme ça, là tu l'as... Je fais comment Je fais comment Donc Je suis en train de préparer des cours de spiritualité pour les enfants. Ah, J'ai reçu beaucoup d'instructions par rapport à ça. m'a tellement demandé de faire ça Mais il est tourné, tourné, tourné J'ai oublié ça Il y a vos enfants que Ils font déjà des rêves Ils ont des dons Mais comme Et il y en a Ils ont besoin que vous protégez leur énergie Il y a des mauvais esprits qui peuvent venir dans votre maison Ils peuvent attaquer que vos enfants Souvent tu vas voir l'enfant, il fuit sa chambre, il veut plus dans sa chambre. Tu fais n'importe comment, il dit, maman, il fait qu'il vienne dans ton lit. Il y a quelque chose dans le lit, dans la chambre de cet enfant-là. C'est pour ça que vos enfants aiment tellement les Marvel. Tu vas voir l'enfant, va aimer les Superman, Spiderman. Parce qu'il y a... Dans, quand l'enfant est encore petit, les pouvoirs sont tellement en lui, en lui. Certains enfants, vous devez les laver au sel. Certains ont même fait des, des, des, des, des, on doit faire des, des lavages spéciaux pour eux. Les affaires qu'on faisait avant qu'on fermait l'œil de l'enfant, là. Certains, on doit ouvrir l'œil. Certains enfants tout petits, ils doivent même déjà commencer à soigner les gens. Bonjour à tout le monde Bonjour Nina Voilà Fatou, on a bien dit que lui-même il se protège. Il y a certains de vos enfants qui sont tellement puissants. Que dans votre maison là, c'est ton enfant qui te protège. Tu ne sais même pas. La nuit là, ton enfant bagale et bagarre dans la maison là jusqu'à. Et apprenez à investir sur vos enfants. Apprenez à investir sur vos enfants. Ouais. L'enfant, c'est sympa, c'est pour que tu achètes les MAX, tu achètes les Adidas. Pour On voit, voie, wow, waouh, ton enfant est beau. hein. Oui, il est beau physiquement. Dans l'enfant, il y a quoi Tu as nourri quoi Tu as, as tenté de grandir quoi dans cet enfant L'enfant n'est pas fait pour te gâter seulement. Tu dois enseigner la discipline, la prière, la méditation. Le matin, bonsoir, tu te dis, levé, tu te demandes ses rêves. Bonjour. Beaucoup d'entre vos enfants, quand ils me regardent, ils savent pourquoi, ils m'aiment beaucoup. Mon école que j'ai les dans les vacances là pour les enfants, on fait l'entrepreneuriat. Ils apprennent à fabriquer, cette année alors c'était grave. Ils ont appris, euh, ils ont fait le jeu d'échecs, ils ont fait le judo, ils ont fait la danse. Ils ont, fait, euh, ils ont appris à fabriquer le gel, le gel douche et le gel pour les mains, le savon pour laver les habits aussi. Euh, savon liquide ils ont appris à fabriquer le vinaigre ils ont fait les cours de secourisme ils ont euh, appris à fabriquer les portes clés ils ont appris à fabriquer les croquettes ouais. ils ont appris à faire des gâteaux et tout ce qu'ils fabriquaient je disais toujours qu'on oriente ça dans le business c'est à dire qu'on fait, on fait le gâteau on monte à l'enfant tu fais tu mets les ingrédients après tu coupes tu vends si tu vends tel pas à telle somme ils ont appris encore quoi Il faisait aussi des cours d'entrepreneuriat et j'ai un livre que j'ai écrit pour les enfants et ça s'appelle euh, mon cahier de vision achetez ça pour vos enfants s'il vous plaît je ne vais pas vous mentir mon ministère avec les enfants je l'ai mis de côté un peu depuis un an je l'ai vraiment mis de côté dans ce, dans ce livre j'aide votre enfant à découvrir son potentiel puis ils ont aussi fait les fabriquer les bougies. Non, les enfants n'ont pas fait les bougies. Ce n'était pas avec eux. C'était avec les, les, les employés, pas les enfants. Vous devez, euh, vous devez aider votre enfant à découvrir une vision pour sa vie. Vous devez aider votre enfant à comprendre que le divin, son intuition, ses rêves... Les désirs ne sont pas du hasard. Même les gens que l'enfant admire, ça a avait avec les dons de l'enfant. Vous savez, ton enfant reste, il a mis beaucoup miraculos, comme tu dis là. Qu'est-ce qu'il y a dans miraculos Qu'est-ce qu'il y a dans miraculos Donc voilà que les enfants ont pris à fabriquer les bougies aussi. Donc je ne savais pas ça. Quand j'ai créé le centre, ça fait deux ans. Ça, donc ça, c'était la troisième année qu'on avait le centre. Donc on va continuer l'année prochaine. Quand j'avais créé le centre, ma vision c'était tout sauf l'école. Le cahier de vision, ça coûte... Euh, euh, 10 000 francs Donc, Si vous arrivez à Markepé, dites que vous voulez un cahier de vision C'est dans la vitrine là en haut Il y a aussi un autre livre Comment planifier le futur de son enfant C'est aussi moi qui l'ai écrit Comment planifier le futur de son enfant Parfois Dieu va vous donner des messages à travers votre enfant Parfois, Dieu va vous utiliser pour guider la vie de votre enfant. Mais la relation parent-enfant, ce pas seulement à me laver les assiettes. L'enfant doit savoir que ma mère m'écoute. Ma mère veut que j'accomplisse le meilleur de moi. Tu peux être en France. Hein. Tu as immigré, tu as beau ça, ça, fait 18 ans tu es arrivé en, en Europe. Ton enfant vous dit a 15 ans. Il, bosse, il devient un des grands acteurs de France ou même des États-Unis. Demain, c'est lui qui passe sur les, les, les films de Disney. Là. on parle tellement de la sirène de la petite sirène noire. Là. Ça peut être un de tes enfants aussi qui, devient, qui, qui a ce rôle-là demain. Beaucoup d'entre vous, vous me comprenez. Moi là, est... ouais. il manque tout enfant qui est à côté de moi là. Quand je coache moi-même les enfants au centre là-bas, j'avais coaché les enfants en juillet. Je leur ai dit cherchez une personne que vous admirez dans une entreprise quelconque. Il y en avait qui m'ont dit ma mère à la clinique, ma mère a ceci. C'est vrai quand même que, vu les coûts de ce que je demande aux parents de payer, généralement les enfants qui viennent là-bas, leurs parents ont quand même un peu d'argent. Mais je précise que tout parent peut se préparer. Tu peux te préparer chaque mois, tu mets 10 000 de côté. Ce qui fait que pendant les vacances, tu payes la place de ton enfant au centre sans souci. Donc, j'ai dit aux enfants, cherchez un endroit que vous admirez, une personne que vous admirez, et vous allez vers la personne. Ça peut être le patron de ta maman. Tu écris une lettre. Voilà, monsieur, j'ai mis votre entreprise. Et mon rêve demain, c'est d'avoir de, votre poste. Est-ce que je peux travailler dans votre entreprise, peut-être en tant que stagiaire, durant le mois d'août j'ai donné cette prescription aux enfants le 29 juillet, 28 ou 29 juillet, le 31 juillet ou le 1er, j'ai un jeune homme de 15 ans qui était parmi les enfants que je protienne, il, il vient avec sa lettre qu'il a bien écrite, il vient me donner la lettre. Le mois passé, tu étais ici là comme élève. Non, il dit madame, je vais être maintenant là comme assistante. Et sa lettre était bien écrite. Hein? Que vraiment j'admire, de Guidiga Academy, ce que vous faites pour les enfants. Voilà, il a rédigé sa lettre correctement. Et je ne vais pas vous mentir, c'était l'un des enfants les plus disciplinés, même les, en tant qu'assistant. Il était discipliné, même plus que les grandes personnes qui étaient là. Respectueux. Le premier mois, il est venu, sa mère m'a payé. Le deuxième mois, il est venu gratuitement. Et moi, je l'ai payé à la fin. vos enfants ont besoin d'inspiration. C'est vrai qu'il y a quelques parents que vous gâtez, vous gâtez beaucoup vos enfants. Donc quand j'ai coaché vos enfants, ça ne m'avait vraiment pas, j'ai vraiment un peu insisté là-dessus. Vous, vous gâtez beaucoup vos enfants. J'ai des enfants, peut-être on, on montre des trucs, on en on fait enseigner peut-être un cours. L'enfant prend la légère, genre, pff, mes parents ont l'argent. Ça, je pénalisais beaucoup ça. au but de ma vidéo les gens consultent, ils vont voir les divins les oracles euh, les médiums parce qu'ils ont besoin d'avoir euh, connaître l'avenir vouloir connaître l'avenir de son enfant ce n'est pas mauvais vouloir connaître et quand on va vous dire l'avenir de l'enfant ça va il y aura quelque chose dans ton cœur qui t'a déjà un peu dit si tu es spirituel tu spirituel, même quand tu portes l'enfant dans ton corps, tu sens que l'enfant c'est là. Il y a quelque chose déjà qui te montre. Il y a un, vous, vous les mamans, là, vous connaissez, même quand quand vous étiez enceinte, vous aviez un lien particulier avec vos enfants. Il y en a par exemple, certains enfants qui ne te dérangeaient pas. Tu as eu une grossesse sans maladie parce que tu parles avec ton bébé, tu dis que ne me dérange pas. Quand l'enfant naît, il grandit. L'enfant, il est calme, posé. Il dit toujours que les enfants sont détruits ou dans tous les sens parce que vous, vous ne vous connectez pas à l'esprit de vos enfants. Bonjour, le roi Ira. Donc, c'est important parce que tu, supposons que tu n'as pas encore l'enfant. Tu peux aller et sache aussi qu'aucun enfant n'est le hasard. Peut-être que tu as été avec une femme un tout d'un soir pendant que tu étais même marié un enfant est né de cette relation même l'enfant là a un destin Salomon était né en tant que deuxième enfant de la relation de David avec Bathsheba oui. et Bathsheba c'était la femme de quelqu'un David est tombé amoureux de la oui. femme de quelqu'un je ne sais pas s'il aimait ou pas je oui. crois oui. que son oui. corps oui. lui plaisait il a fait on a tué la vrai. personne le mari de cette femme là il a fait on l'a tué en guerre on a tué le mari en guerre, il a pris la femme maintenant, il est épousé. Elle conçoit le premier enfant. Dieu se fâche, il envoie le prophète. Il tue l'enfant. Quand il tue l'enfant, David demande pardon, il s'humilie devant Dieu, il dit vraiment pardon. C'est là maintenant que de ces mêmes relations encore, Dieu donne Salomon qui est devenu le roi. Alors que David avait d'autres femmes qui étaient légitimes. Je sais aussi qu'il y en a qui vous allez dit « ah moi je suis, de... J je suis née en mariage. Ouais, mon père ne m'a jamais aimé. Ouais, mon. Non. Et si vous avez vos enfants qui demain tombent enceintes, ne faites pas que vos enfants votent. Écoutez-moi bien. Dieu ne lance pas l'enfant dans ton ventre c'est quand tu commences à chercher l'enfant que tu ne le trouves pas que tu comprends que l'enfant ne vient pas par hasard c'est là que tu comprends que l'enfant ne vient pas par hasard donc ta petite fille de 15 ans qui est tombée enceinte à la maison là c'est parce que Dieu a voulu même si elle s'est retrouvée avec son petit gars du quartier ils ont fait les niany, l'enfant a entré c'est quand plus tard tu te mets, tu te dis ok Maintenant je suis prête à avoir l'enfant. Dieu donne-moi l'enfant. Un mois, deux mois, trois mois, quatre ans, cinq ans, six ans. Tu dis hey ya, hey ya ya ya ya eh ya, ya. Hey, hey. Donne le contrôle par la paix là. c'est là que tu comprends. Il y a certains enfants qui viennent, ils sentent que l'environnement n'est pas bon pour eux, ils partent. Il vient, il voit que ce n'est pas bon, il part, il, il meurt lui. Il, même quand il part, tu fais une fausse couche. Ensuite, demain tu découvres que ta fille est enceinte, tu sais quoi ma chérie Fais la fête à la maison. Ne frustrez pas vos enfants. L'enfant devait arriver dans votre famille, au lieu de venir par toi, il est venu par ta fille. Oui, il est venu par ta nièce. Pourquoi c'est ta comment tout le monde frustré hein? Regarde, tu n'es pas prête. Tu vas faire comment t'occuper de l'enfant là hein? Hein? Hein? Hein? Laissez-moi tout ça. C'est Dieu qui donne. Et maintenant quand Dieu donne, il a un plan. Il faut pas venir pour interférer sur le plan de Dieu. Non, il n'est pas le temps pour moi. Son père est parti. Il est parti, bye Dans la tanière qui dit que le bain de pipi a fait naître la complicité dans son foyer, ça c'est super. Consultation en ligne, il y a les numéros là-bas. Tu écris sur un de ces numéros. Je rappelle qu'il y a une file d'attente. Donc, ceux qui veulent la consultation urgente, vous allez payer 100 euros. Ceux qui veulent attendre, vous allez payer 50 euros. enfants que vous avez à l'école le matin, là, quand ils vont rentrer le soir, sachez que chacun de ces enfants a des dons. Chacun de ces enfants est venu sur la terre pour accomplir deux, trois, quatre, cinq, six choses. Et tu peux être la femme la plus pauvre pour manger le tapioca à la maison deux fois par trois fois par semaine, spaghetti deux fois par semaine, le riz sauté, le reste du temps. Peu importe. Mais ce n'est pas là où tu es qui va déterminer là où vous partez. Parce que dès que tu connais ta mission sur la terre, tu connais tes dons, tu commences à travailler maintenant dans le sang. Et aujourd'hui, on a le téléphone. Avec le téléphone, on a accès à tout. On a accès à toutes les formations, on a accès à tout, tous les pays. Tu peux économiser l'argent. Tu achètes le terrain à ton enfant. Un terrain que tu as peut-être économisé, tu as acheté à 500 000. Quand l'enfant a deux ans à 17 ans tu vas en le terrain là tu dis à l'enfant voilà ma part d'héritage vous, vous avez galéré parce que vous n'aviez pas pris des précautions vous n'avez pas pris des précautions on n'a pas pris sur vous combien d'entre vous quand tu as eu 18 ans, ton père a dit que voilà ton terrain que je t'ai gardé. Ou bien quand tu voulais te marier à 25 ans, il a dit, bon voilà mon fils. Voilà, j'ai gardé ça depuis que tu as 2 ans. Tiens, voilà les papiers de ton terrain. Il faut seulement que tu construises dessus. Combien d'entre vous C'est à 40 ans que tu as pu te marier. Il n'y a pas l'argent. Certains, ça fait 10 ans que vous vivez ensemble. Il n'y a même pas l'argent pour la cérémonie. ce que vous n'avez pas eu, donnez une chance à vos enfants d'avoir très important ce que vous n'avez pas eu, donnez une chance à vos enfants de l'avoir la Bible dit que un good man un homme bien laisse un héritage à ses enfants Tu peux acheter une grande parcelle ça te prend 10 ans pour acheter la parcelle tu divises voilà pour mes enfants voilà pour les enfants de mes enfants tu même dans les coins de doigt là où le terrain est encore à 1000 francs le mètre carré dans 20 ans le, la, la ville sera arrivée là bas tu dis que je vais vous donner chaque mois je vais donner 50 000 pendant 5 ans tout ce qui vous manque c'est la vision c'est pour ça que vous galérez tu pas besoin de la voiture acheter le terrain tu n'as pas besoin de la voiture tu as des voitures de 5 millions là-bas dehors je que moi tu mets au moins 300 000 dessus la voiture Et tu tombes au jeu là tes enfants c'est fini on va venir prendre toutes tes choses fais le terrain tu mets au nom de tes enfants même l'enfant de dehors tu fais tu mets à son nom tu ne donnes pas les papiers à sa mère hein? sa mère va les vendre N'attendez pas d'avoir le grand argent pour faire ça. Tout ce que je vous dis, je suis sûr que chaque mois, tu as au moins deux, deux personnes qui te présentent les opportunités de terrain. Et on te dit que c'est loin. Ah, c'est loin. Prends. Il y a des endroits à a à endroit là-bas, que tu peux acheter le terrain là-bas. Hein. Avec 500 000, tu as une parcelle de terrain. Avec 500 000, tu as 500 mètres carrés. PK47, PK49. Que ça rentre dans votre tête. Les consultations divines, ce n'est pas pour venir parler de tes problèmes. Oh, j'ai mal laissé à la côte. Oh, mal... qui m'a fait ça Je savais. Demande ton futur. Qu'est-ce que je suis même venu faire sur la terre J'ai les consultations de mission de vie. Là, très peu de personnes prennent ça. Très peu. Parce que vous êtes préoccupé seulement par ce qui est là devant vous. Oh, mon ex est parti. Ouais, il m'a quitté. Yeah. Tu ne veux pas savoir pourquoi tu es venu sur la terre. Non, non, non, non. Je vous aimez être vide. Soyez vide. C'est sais moi j'ai le temps des gens, tu sais que quand je me regardent c'est un problème non De toute façon, quand tu mets quelque chose pour que les gens te regardent Si tu veux pas qu'on te regarde, tu te couvres non, tu mets le hijab sur ta tête Bonjour le Roi Feuillot, comment tu vas Et quand on... si vous vous rappelez bien, juste qu'il y a eu quelques instances où on vous a parlé de la grandeur de vos enfants mais après, vous vous êtes dit, ah. tous ces messages qu'on vous a donné, là, ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas le hasard. Il y en a parmi vous. Vous avez les dons. Et vos enfants aussi. Ils ont les dons. Vous allez même travailler ensemble. Tu vas guérir avec ton enfant. De vous doutez de vos spermes là. Vos spermes sont tout ça. Pas nécessairement pour aller au travail, c'est bon, c'est comme ça que ça commence. Après, tu commences à chercher. Tu cherches. Bonjour, le roi Saint-Pierre. Et Dieu ne te donne que ce que tu as demandé. Seigneur, dis-moi, montre-moi ma mission de vie. Seigneur, les enfants, c'est que j'ai. Les quatre enfants que j'ai eu avec cinq mères différentes là. Oui, tu as eu quatre enfants avec cinq mères différentes. Oui, les quatre enfants, c'est montre-moi leur destinée, Seigneur. Tu vas te rappeler que quand tel enfant était en enceinte de tel enfant, quelqu'un est passé, tu as dit que voilà ton enfant là, tu as oublié. Après, tu vas te rappeler que oui, l'autre si j'ai Un jour, ma soeur est partie à l'église. Un prophète a prophétisé, il a dit que mon enfant, si l'enfant était en vacances chez ta soeur, au hasard. Elle a pris l'enfant, elle est partie avec à l'église. Le prophète se met, il pointe l'enfant. Il pointe l'enfant. Il prophétise sur l'enfant. On t'a dit, tu as oublié. Ton enfant a besoin de ces détails. Parce que quand on te dit tout ça, supposons on dit à ton on te dit que ton enfant sera un grand écrivain et un grand acteur. Directement tu peux faire quoi? Coup d'écriture. Coup de théâtre. Et voilà TikTok. Tu achètes le téléphone, tu dois à ton enfant. Tu dis que fais ta chaîne TikTok. Ou même déjà, même quand l'enfant a encore un an, tu fais sa chaîne TikTok. Tu mets ses vidéos ça chaque jour. Parfois, on te dit que non, ton enfant est très photogénique. Vous avez certains enfants qui sont tellement beaux. Oh, J'ai une nièce comme ça elle est belle Est-ce qu'on peut être belle comme ça, Adama Le petit bébé là, elle dit qu'elle a un an. jolie le dis. Lydia ça m'est fatiguée, que pardon. Crée son compte TikTok. Chaque matin, tu l'habilles, tu la filmes, tu mets sa main sur TikTok. Il y a des gens qui vont voir comme ça, là. ça fera leur journée. Il y a certains enfants qui font beaucoup les grimaces. Il y a certains qui cassent votre table à la maison. Filmez-vous, vous mettez sur TikTok. Vous allez avoir les millions de vues. L'enfant va devenir star en deux mois sur TikTok. Écoutez, aidez l'étoile de vos enfants à brûler. Vous avez fait qu'on dit qu'on va voler son étoile. Oh, si tu mets sa photo en ligne, on va voler son étoile. Quand tu, es, quand tu es dans ta mission de vie, en tout cas, quand tu n'es pas dans ta mission de vie, tu es frustré, tu es frustré, il y en a parmi vous, vous savez que vous devez avoir, avoir ouvert des associations mais ou des orphelinats, pour l'orphelinat commence à aller aider un orphelinat, on fait souvent les collectes de fonds pour les orphelinats et c'est tu ne donnes pas, aide une autre personne qui a déjà l'orphelinat, aide seulement la personne, le moment va venir, va venir, ta voix va se créer pour ta part, quand tu n'es pas dans ta mission de vie tu es frustré tu restes ça, mais tu sens toujours que c'est pas vraiment ça que je voulais faire c'est pas ça et quand tu es dans ta mission de vie ça touche les gens soit ça les inspire ça les guérit ça les, fait, ça les divertit il y en a parmi vos enfants qui sont très marrants ton enfant est tellement marrant. Et quand il, toi, il te fait des blagues, toi, mais ça te fait rire. Après, tu te ressaisis, tu te dis, hé, hey, tais-toi. Voilà. Donc, ton enfant est naturellement comédien. Avec sa comédie, il va détendre le cœur des gens. Il va détendre le cœur des gens. Vous avez vos jeunes petites filles là 8 ans elle parle au téléphone elle fait des photos elle fait, les... elle fait ses petits trucs ses tresses là elle fait elle lise bien ses cheveux comme ça là elle fait des photos et quand tu regardes les filles me... comment est-ce qu'elle m'a appris ça quand elle fait ça donne ça donne vraiment imaginez un enfant qui est né star mais qui naît dans une famille à Bafoussan quelles sont les chances pour cet enfant de briller Très peu. Donnez l'opportunité à vos enfants, s'il vous plaît. Donnez l'opportunité à vos enfants. Tu vois ton enfant intéressé par le truc, tu le mets dans les cours de théâtre. Chaque fois qu'il y a un casting, tu pars avec l'enfant. Même pas pour ton casting. C'est le casting en Gaundéré, tu as à là, tu prends le train avec l'enfant. Vous faites deux jours en route, vous partez. L'enfant va se commencer à comprendre que mince, ma mère croit en moi. Hé. Est... Mince. Vous voyez souvent les Américains, là, vous pensez qu'ils sont partis la première fois qu'on les a pris. Il y a une là, qui s'appelle Marsai Martin. À 14 ans, elle était la plus jeune productrice d'Hollywood. Enfin, Je 18 ans. Et c'est depuis qu'elle a 4 ou 5 ans que ses parents sont investis dans sa carrière d'actrice. Elle a commencé à aller à l'école à partir de la maison. Il faisait beaucoup de cours de théâtre. Beaucoup de cours de... Son père s'est vraiment investi sur elle. Dès l'âge de 8-9 ans, elle a commencé à avoir les, les, les rôles dans certaines, de certaines séries. Mais les gens n'ont pas compris la vision que son père a eu derrière. J'ai écouté une de ses interviews hein, quand elle avait peut-être 16 ans. Mais la fille, elle a du, elle a du matériel. Hein. Quand elle parle, elle a de la matière dans le cerveau. Hein. Elle a de la matière dans le cerveau. Il y a les livres. Achetez les livres, vous donnez à vos enfants. En fait, j'avais vu ton fils, je t'avais dit non. En fait, je crois même que tous tes enfants, parce que l'autre jour j'ai vu tous tes enfants, ils ont des, ils ont des dons, pas, donc tu sais pas un son qu'il y a sur toi en fait, tous les enfants que tu as accouchés là, hein. parfois on m'a dit que ton enfant sera un grand chirurgien peut-être, Ma ah, chérie, même s'il a deux de moyenne actuellement, cherche même cinq répétiteurs, tu mets derrière lui, Tu dis mon fils, tu seras un grand chirurgien, je crois en toi, tu expliques la vision à l'enfant, et tu travailles avec l'enfant. Je ne parle pas seulement des dons que vous n'allez rien faire avec. Je parle des dons quand on va découvrir ça dans ton enfant. Tu vas activement faire quelque chose là-dessus. Tu vas activement faire quelque chose. Ok, mon fils fait des cours de théâtre trois fois par semaine. Pour relever sa moyenne peut-être ma fille fait des cours de répétition donc tu t'actives pour faire cela Ton enfant a 5 ans et il sera chirurgien demain. Allô? Tu commences à mettre l'argent de côté. Comme j'ai dit encore, tu achètes son terrain là. Tu mets de côté. Et vous savez, euh, ce que je vous enseigne ici, si j'ai pu tester ça sur ma propre fille. Je commence, je commence à enseigner depuis que j'ai, depuis que ma fille a... Depuis 7, 2016... 2016, où ma fille avait 7 ans. Tous les tours de coaching que je fais, si elle, elle, elle écoute, elle écoute, elle écoute... Elle écoute. Tous les Napoléon Hill que j'écoutais. Quand j'écoutais Napoléon Hill, ma fille était à côté de moi, elle écoutait. Après ça, en 2000, quand ma fille avait euh, 7 ans, elle se lève un matin, elle dit « Maman, je dois faire ma chaîne YouTube. » tu hein ?« Oui, je dois faire ma chaîne YouTube. » Ok. C'est quoi ton nom sur ta chaîne YouTube Elle donne son nom. Quelques temps après elle s'intéresse elle à la danse, on me dit maman, je, je dois être danseuse. Vous allez voir que les choses qui attirent votre enfant, quand vous allez consulter, on va vous dire que tu vas voir que c'est ce que l'enfant, parfois il se rêve, il se lève intuitivement et commence à faire. Et je vous le dis encore, quand je dis à quelqu'un que ton enfant, ce sera quelque chose de moi, je connais de quoi je parle. C'est ma part de don là-bas que Dieu a donné. C'est ma part de don là-bas que Dieu a donné. Après, avec son salaire, je peux avoir des visions carrément, des flashs sur ton enfant. Je vois ce que l'enfant est censé faire dans le futur. Vous accompagnez l'enfant. Vous êtes comme un jardinier quelqu'un qui vous accompagnez l'enfant dans ses dents pour développer pour qu'il développe ses dons il va vous mentir moi je muscle beaucoup ma fille et hein? blague pas elle. chaque mois elle y au moins trois livres et pas les livres de les livres de développement personnel dès qu'elle finit un je donne l'autre dès qu'elle finit un je donne l'autre Kobe, Brian, Malala, Yousafzai je sais que vous ne connaissez pas ces gens-ci ça ce sont les noms qui sont dans le livre que j'ai écrit pour les enfants je, je, là-dedans j'ai mis une sorte d'ampleur de temps pour permettre aux enfants de, de se développer seuls, donc même supposons tu, tu es en Europe, ton enfant au pays tu achètes pour ça tu auras ta consultation un jour, tu as compris il faut écrire sur Whatsapp tu demandes vos enfants ont des dons en mai. Que vous pouvez développer Premièrement il faut du matériel dans la tête de l'enfant Les biographies sont très importantes Ton enfant doit avoir l'histoire au moins de 2000 personnes dans sa tête Les histoires de succès Pas vos fausses histoires là que, Où elle est partie là-bas après son mari l'a tué Puis hein? ils sont mariés après ils ont divorcé hein? Après non non non Histoire à succès Histoire à succès je veux que l'enfant voit comme. Ma fille, j'ai un livre de peut-être 300 pages. Si ce n'est 400, Kobe Brian, l'histoire de Kobe Brian, c'est énorme, c'est costaud. J'ai acheté l'année passée à la FNAC à Douala. J'ai donné à ma fille de lire. C'est un truc qui m'avait marqué chez Kobe Brian, c'était son éthique de travail. Kobe Brian, c'était un bosseur. C'était un bosseur. J'ai quelques de ces livres-là au centre. J'en pas acheté un, j'ai acheté, pendant les vacances je vendais ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents ils ne comprennent pas l'importance. Ils ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que tu dois acheter un livre Je dois dépenser 10 000 francs pour, pour le livre ou pour l'enfant. 10 000 francs par mois, ça fait que par an tu as dépensé 120 000 francs pour mettre quelque chose dans ton enfant. Et il y a des choses parfois que tu veux dire à ton enfant, tu ne connais même pas comment dire. Parce que tu, tu ne sais pas. Tu prends un livre, tu donnes à enfant, il lit. Il lit. Tu peux même utiliser les récompenses. D'accord, tu lis, tu finis le livre aussi là, tu as 500 Il finit de lire, tu donnes ses 500 Peu importe le moyen. Hein. Moi, avec ma fille, généralement, elle est tellement obéissante et assidue que. Parce que moi, il me blague avec le bâton. Ça ne va pas étape. C'est ça que vous doyez vos enfants, vous cajolez vos enfants. Donc. Elle euh... donne les livres, elle lit. Elle lit. Ce qui te différencie et qui va différencier ton enfant des autres enfants, c'est ce que l'enfant la connaîtra de lui, ce qu'il aura dans la tête de ton enfant. Tu vois un petit enfant de 8 ans comme ça, là. Dès qu'elle ouvre la bouche pour parler, mais l'enfant te dit oui, moi je vais aller aux États-Unis, euh, tu vois, je serai comme telle actrice d'Hollywood. Oui, oui, oui, moi je... Je dis, hein Je serai un policier, je serai un docteur. Un docteur fait quoi L'enfant n'a pas de vision c'est le maître d'école qui a dit à l'enfant le maître d'école a fini enseignant Et il y a de fortes chances qu'en tant qu'enseignant très rarement je vais voir des enseignants qui vont motiver les enfants généralement c'est le contraire plutôt les quatre accords après ça tu ne sais pas quel enfant tu as donne à ton enfant il lit. Il y a aussi un livre là, c'est plus les livres anglais que moi je connais. Euh, et à travers les livres, vous pouvez, vous pouvez développer le bilinguisme chez vos enfants. Ma fille est parfaitement bilingue. Elle parle et elle écrit. Et elle peut lire parfaitement le français et l'anglais. Tu achètes le livre, tu donnes à l'enfant. Vos enfants partent à l'école anglophone, mais ils ne parle jamais anglais. Il y a euh, The four hour Week de Tim Ferris, la semaine de 4 heures, la semaine de 4 heures. Euh, il y a Joseph Murphy, La Puissance du Subconscient. prenez aussi les livres de psychologie, il y a Louise Hay, Louise, H-A-Y, Louise Hay. Louise H.Y, Louise Hay, euh, elle a fait beaucoup d'enseignements sur la guérison des blessures intérieures. Parfois, vos enfants ont beaucoup de blessures intérieures qui doivent guérir. petit garçon comme ça là il est ça. je le simplifier hein. quand tu dis moi je vais aller dans le minnesota quand j'aurai 18 ans même vos neveux hein, vous avez vos soeurs qui ont les enfants moi j'aurai jamais une occasion d'inspirer un enfant c'est pas seulement mon enfant j'aurai jamais une occasion d'inspirer un enfant et quand tu mets déjà la vision dans la tête de l'enfant hein, l'enfant va croire Permettez à vos enfants que leur foi porte leur projet. Mon enfant reste comme ça là, il a la foi que je vais partir aux États-Unis. Le, le, le pouvoir de la, le, la loi de l'attraction, permettez à vos enfants d'attirer leur propre bénédiction. Et c'est-à-dire qu'il y en a parmi votre foi est gâtée, c'est pourri. Si on ta foi, là, ça sent. Permets à ton enfant de rêver. Aimer à ton enfant de croire. Il peut croire comme ça, un joueur de tes oncles un perdu, qui était arrivé aux États-Unis depuis 20 ans, n'est jamais passé au pays. Soudainement, il dit que je veux aider un membre de la famille. Il tombe sur ton fils. Comme ça, il adopte ton fils. En l'espace de 6 mois, ton fils se retrouve au Minnesota. Parce que depuis 3 ans, ton fils ne fait que dire au quartier qu'il va aller aux États-Unis. C'est un truc que je ne fais pas, c'est que je ne garde pas la foi de mes enfants quand je leur enseigne. Je leur dis toujours que croyez pour vous. Barack Obama, quand il avait, il avait environ 10 ans, il avait émis un jour le désir, il a dit qu'il sera le, le président de la République de... Euh, je sais pas, il sera président aux états unis Est-ce que vous même là, vous êtes des frères de vos enfants tu as vu quelqu'un dans ta famille et même parti un jour hein, hein? hein? tais-toi là-bas tais-toi va voilà, laver là-bas tu rêves toujours comme ton père vous savez que vous êtes fort pour insulter vos enfants pas pour insulter vous a ce qu'elle dit que yeah seigneur yeah. vu quelqu'un essayer à partir en Europe. Tu vois, j'ai la première personne à partir en Europe. Tu as menti. Il va pas va, va, va, va, me prendre le là, tu me donnes. L'enfant passe caché cacher maintenant. Camdame, je crois que tu te crois beaucoup. Hein tu te crois toi. Il faut encore écrire. Tu as compris. Tu vas encore ta réponse. Écris encore. comprenez que vous êtes en partenariat avec Dieu dans la vie de vos enfants vous êtes en partenariat avec Dieu dans la vie de vos enfants et demain quand l'enfant va rester comme ça là. on va dire voilà l'enfant va comprendre que c'était ma mère qui m'avait aidé Bonjour chevalier, merci. une bonne journée les livres sont disponibles ceux qui commandent les livres pour les enfants mon cahier de vision et puis euh... il y a mon cahier de vision pour l'enfant et puis il y a le livre des adultes comment planifier le futur de son enfant ça c'est le livre pour le parent mon cahier de vision c'est le livre pour l'enfant voilà vous passez une bonne journée Продолжение следует...